Bonjour à toi et bienvenue ici, je suis vraiment heureuse de t'accueillir. Je m'appelle Pascal, Pascal Béga, je suis maître enseignante de Reiki depuis 2008. J'enseigne le Reiki et la méditation douce que j'ai créée. et puis je dis souvent et c'est une réalité que je suis une femme de la forêt. La forêt a abrité mes premiers pas, elle m'anime, elle m'inspire, elle me régénère au quotidien et j'ai la très grande chance d'avoir passé une partie de ma vie en forêt amazonienne. Là, j'ai rencontré des hommes médecine et des femmes médecine, nous on dirait chamanes. Ils m'ont partagé des enseignements tout à fait intéressants. J'ai à cœur de les partager aujourd'hui parce qu'ils sont importants dans le monde que, dans lequel nous vivons et dans la période un peu olé olé que nous traversons. Qu'est-ce que tu vas trouver ici eh bien, Tu vas trouver des choses concernant le Reiki bien sûr. Tu vas trouver des choses concernant la méditation et des méditations en libre accès. Et puis, tu vas trouver euh, des enseignements de sagesse euh, amérindienne et de sagesse d'ailleurs. Ils sont souvent méconnus. Ils sont plutôt précieux. Voilà. Si tu as envie de faire partie des personnes qui reçoivent régulièrement de leur boîte mail, mes meilleurs conseils une vie spirituelle, pratique, quotidienne, joyeuse, sans prise de tête ni chichi, je t'invite à me laisser ton email juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras de quoi le faire. Je te souhaite une belle journée, et je te dis à très vite, ciao